Le roi des Aulnes Texte de Johann Wolfgang Goethe Illustration Vincent Wagner Traduction Sophie Théris Édition Calicéphale Qui galope si tard dans la nuit et le vent Un père et tout contre lui son enfant Il serre le garçonnet au creux de ses bras, le tient fermement, le protège du froid. Mon fils, pourquoi sur ton visage tant d'effroi Père, le roi des zones, ne le voyez-vous pas qui porte une couronne et une longue traîne. Mon fils, ce n'est que la brume qui voile la plaine. Oh, très cher enfant, viens, pars avec moi, tu verras, je vais jouer avec toi. Sur la rive, les fleurs sont multicolores et ma mère porte de beaux habits d'or. Mon père, oh mon père, n'entendez-vous pas ce que le roi des aules me promet tout bas Doucement, doucement, reste calme, mon enfant. Ce n'est dans les feuilles que le murmure du vent. Belle enfant, ne veux-tu venir avec moi Mes filles tendrement s'occuperont de toi. Dans leur ronde nocturne, elles t'entraîneront. De leur danse, de leur chant, elles te berceront. Mon père, mon père, ne voyez-vous pas cachées dans l'ombre les filles du roi Mon fils, oh mon fils, ce que je vois d'ici, ce sont les vieux saules qui paraissent si gris. Je t'aime, je suis épris de ta beauté, de grès ou de force, je t'emmènerai. Père, mon père, le voilà qui m'entraîne, le roi des aunes m'inflige sa peine. Le père, terrifié, se hâte dans la nuit, tenant contre lui son enfant qui gémit. Il arrive enfin dans un ultime effort. Hélas, dans ses bras, l'enfant était mort.